J'ai décidé d'arrêter de travailler. J'ai décidé de vivre sur la route avec mon vélo et quelques bricoles dans les sacoches. Je suis parti du Nord-Pas-de-Calais où j'ai grandi, dans le bassin Lensois. Et pour faire simple, j'ai fait deux fois et demi le tour de la France. Euh en passant par, euh, par la Drôme, euh, les Pyrénées, en longeant la côte atlantique, euh, en passant par la Bretagne. Donc voilà, j'ai fait une fois le tour dans un sens, une fois dans l'autre, et puis là je suis revenu dans la Drôme, et je repars une nouvelle fois euh, vers, euh, vers Notre-Dame-des-Landes pour ensuite redescendre, euh, passer l'été dans les Pyrénées a priori. Donc, euh... Voilà, moi je, je vis sur la route et je fais des efforts, mais je travaille pas. Et je vis bien comme ça. Je vis plus euh, dans la frustration, je me suis débarrassé de beaucoup de peur, je me sens léger. Je, je dois transporter environ 70 kg de bagages, plus le, plus le poids de mon corps et de mon vélo, et je me sens léger. <rire> Comme je veux me débarrasser des relations marchandes, l'argent, il faut m'en passer. En fait, le problème, c'est que s'en passer tout seul, c'est compliqué. Il faut qu'on s'en passe ensemble. Tous les jours, je demande un bout de pain, un fruit, en allant toquer chez des gens que je connais pas, qui me connaissent pas. Et puis, il y en a qui, qui ont envie d'en savoir un peu plus, et puis qui, qui, qui m'emmènent dans leur univers, et puis il se passe quelque chose, et puis quand je repars, ben, ils m'ont nourri, ils m'ont logé, et ils me remercient. Pour moi, le changement, s'est fait par étapes successives. Quand j'avais 23 ans, je roulais sur une énorme moto. Je roulais à près de 300 km à l'heure, et je m'étais construit un univers autour de ça. Je roulais des mécaniques, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, puis que j'allais me foutre en l'air. Mais c'était compliqué de changer de vie et j'ai profité d'un grave accident de bagnole pour prétexter le fait que j'allais abandonner cette moto pour que les gens comprennent que j'avais choisi de la laisser dans le garage et prendre un vélo pour faire tout ce qui faisait moins de 10 km. Du coup après j'ai voulu partir l'été, donc plus loin. Mais au début euh, je ne savais pas m'installer sur la route. Quoi. Il me fallait un peu de matériel et puis un peu de sérénité que je n'avais pas à l'époque. Et j'ai appris progressivement. J'ai une quantité d'argent à ma disposition suffisante pour voir venir. J'ai pas besoin de quémander de l'argent à droite à gauche. Ça s'est fait tout seul. En fait, j'avais je, je, un salaire qui était bien supérieur à mes besoins. Je vois bien qu'un RSA, ça, ça doit faire quelque chose comme 4000 euros par an clairement ça me coûte moins que ça. Bon, Aujourd'hui c'est l'entretien du matériel qui s'use tout doucement et puis c'est un matériel qui finalement coûte pas si cher que ça. Je dirais 10 à 15 000 euros euh, au début mais il y a des gens qui, qui ont réussi à faire des choses très intéressantes avec beaucoup moins. Euh, je me suis rassuré avec du matériel fiable. J'ai une très bonne tente, euh, robuste, spacieuse et tout ça, et je peux dormir. Elle est faite pour camper sur la banquise, en fait, et, et résister à une tempête de neige. J'ai un matelas gonflable qui, qui m'isole vraiment bien du sol. Il peut faire moins 24. C'est bon, je vais, je vais passer la nuit sans prendre le froid. J'ai des bons sacs de couchage. Donc voilà, je, même au niveau des vêtements, j'ai choisi toutes ces choses-là. Donc euh, l'hiver, je peux sans problème rester plusieurs jours d'affilée euh, sans rentrer chez qui que ce soit. Et je me suis bien rendu compte que, en fait, en tout cas chez les gens, c'est un prétexte pour se rencontrer et que, et que les gens vont me proposer de rentrer et, et l'hiver ben, de laver mes vêtements, de les sécher et tout ça, bien assez souvent pour que ce soit pas un problème. Et puis il enfin, y a la chambre d'amis qui va avec, je peux accueillir quelqu'un, c'est intéressant aussi ça. Je suis parti avec énormément d'appréhension.